Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Est-ce risqué d'investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies » Eh bien, tout dépend de la manière dont vous tradez et quel est le risque acceptable pour vous. Si vous voulez prendre très peu de risques, eh bien vous pouvez très bien scalper le Bitcoin. C'est très faisable puisque vous avez parfois des augmentations de 10% par jour euh, du bitcoin donc il euh, y a de quoi faire avec une volatilité euh, euh, aussi importante alors vous, vous, vous ouvrez votre position puis vous mettez un stop loss à une position euh, euh, que, vous, que vous jugez acceptable pour votre risque et ensuite vous le laissez monter vous coupez euh, quelques heures après et voilà donc euh, vous ne prenez pas beaucoup de risques de cette manière-là, bien sûr il ne faut, faut pas hypothéquer votre maison pour, euh, pour jouer euh, au trading avec, euh, avec le Bitcoin bien sûr, hein. mais euh, si vous êtes prêt à risquer euh, une petite somme d'argent, ben, ce sera déjà moins risqué si vous faites euh, du court terme donc euh, du scalping avec par exemple la méthode que je préconise, vous avez un lien ici au-dessus avec euh, une méthode de scalping qui vous donne 90 à 100% de trades gagnants. De manière régulière. Donc avec un marché euh, qui monte comme, euh, comme euh, le fait actuellement le Bitcoin, euh, vous êtes sûr d'avoir des, des résultats excellents avec une, euh, une telle méthode et ensuite euh, bon, si, si vous, euh, si vous n'avez pas le temps euh, de trader, ben vous pouvez très bien euh, acheter du Bitcoin. Je mets un lien ici en dessous euh, vers un site où vous pouvez acheter des Bitcoins. et là bon, selon selon votre degré également de, de risque que vous êtes prêt à prendre. Par exemple, si vous dites euh, « ben moi, euh, je n'y connais rien en bourse, euh, mais je veux, euh, je veux trader le Bitcoin, je veux être dans, dans le mouvement du Bitcoin, et pour moi, 1000 euros, euh, bon, je suis prêt à les perdre », à ce moment-là, vous achetez donc 1000 euros de Bitcoin ou plus selon, selon vos moyens et selon l'argent que vous êtes prêt à perdre, comme on dit, et à ce moment-là, vous achetez du Bitcoin et vous attendez, et peut-être que d'ici un an ou deux, eh bien, il, il se sera envolé et vous ferez une, une euh, plus-value extraordinaire. Donc ça, c'est possible aussi, mais au moins, vous ne perdrez pas plus que, que votre mise. Donc ça, c'est une deuxième manière de faire, mais ce n'est pas extraordinairement risqué euh, de, de trader euh, le Bitcoin. Hein. Donc euh, vous avez les deux manières, soit le scalping, soit à plus long terme, et vous avez la possibilité de le faire soit en utilisant une plateforme de trading comme celle que j'utilise, soit vous achetez des Bitcoins et vous les conservez un certain temps. Donc vous voyez, ce n'est pas plus risqué qu'autre chose de trader le Bitcoin et surtout les probabilités de gains sont très importantes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes nouvelles vidéos. Donc, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur le petit lien. si vous recevrez un email quand je publie une euh, prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.